Donc vous allez m'excuser beaucoup, et vous allez m'excuser très fort parce que je vais être un peu insolent ce matin. Excusez-moi si j'arrivais à blesser certains de mes abonnés, certains frères, vous allez m'excuser beaucoup. Mais quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Quand c'est impoli, c'est impoli. Quand vous êtes devant des impolis, dites-leur que vous êtes impoli. Quand vous êtes devant quelqu'un qui est mal éduqué, dites-lui qu'il est mal éduqué. C'est tout ce n'est pas de l'injure. Ce n'est pas de l'injure. Voilà, ce n'est pas de l'injure. Foula, la ça nous comment vas-tu mon frère de sang Ce n'est pas de l'injure. Vous comprenez Moi, j'ai beaucoup de respect pour Abba Kardialo, de Fim FM. Beaucoup de respect pour lui. Mais, je pense que l'interview m'a totalement échappé. Parce que depuis hier... Mais j'ai vu, on m'a envoyé le message ici, on m'a même envoyé la vidéo. Ils ont résumé, ils m'ont envoyé la vidéo. Mais j'ai pas fait attention. Mais grand frère, c'est euh, doucement, de, de quoi après ça, de Koya, on a dit, eh ben, on a conté, comment vas-tu, mon frère? On a, na eh ben, on a émis émission tout, on a a Alseni, comment vas-tu? Respect, qui comment vas-tu? On a, on a vidéo tout, on a vidéo, mon do. Ah non, il faut aller sur l'émission d'abord. Quand je dis, je ne suis pas FM. Depuis que Mohamed a quitté, moi je ne suis plus femme. C'est deux fois quand le grand frère Lincoln parle, ok, va écouter. Prends, moi je te dis, je te demande d'écouter un peu. Je t'écoute un peu. Ma maman, chérie Batourou, comment va ta maman Et j'ai pris mon temps, j'ai écouté. Mais Monsieur Abaka, je n'en reviens pas. Il faut respecter le RPG. Abouakal, moi, je t'ai entendu dire que c'est irresponsable, ce qui a été dit au aussi. Abouakal, eh, peut-être, oh, s'il y a un, une différence entre toi et moi, peut-être, oh, entre toi et moi, je ne sais pas qui est plus âgé. Et s'il y a une différence, peut-être ce sera un an ou deux ans. Mais il faut te respecter. Moi, je voudrais te dire de te respecter. Moi, Benito, je sais comment tu es devenu directeur de film FM. Parce que j'en ai longuement parlé avec Mohamed, Mohamed Kaba. Fembe Sabouledi, Abaka Dialofim, tout est... Fembe Sabouledi, merci Général Muntodo, depuis l'Allemagne. Fembe Sabouledi, si tu as obtenu ce poste-là, c'est grâce à une seule personne, pas deux ou trois personnes, c'est Mohamed Kaba. Mais il faut te respecter. Tu ne peux pas insulter.. Et puis, je suis surpris que tu dis devant le monde entier que tu as en appel au matad, c'est-à-dire au ministère de l'administration du territoire, c'est-à-dire Mauriconé. Quand tu regardes Mori là, Mori est un irresponsable. Toi, tu n'appelles au matat, c'est-à-dire pour sanctionner le RPG. Fouribahi, comment vas-tu? Ça c'est ce que. Ça sous-entend quoi. Ça sous-entend que le matat, c'est-à-dire le ministère de l'administration, parce que c'est eux qui donnent l'agrément. Je sais dans quoi vous êtes. Je sais dans quoi vous êtes. Moi, je sais, ton patron, Antonio Soari, a commencé à collaborer avec le, le, le, le, le CNRD depuis longtemps. Non, on le sait, on connaît, mettez les cœurs, partagez, on le sait. Personne n'est opposé quand tu as ton business, tu gagnes ta vie. Personne n'est opposé à ça. guinée Guiléguem c'est revenu, hein? on sait comment c'est revenu. Personne, moi je l'ai dit dans tous mes directs, celui qui gagne avec le CND. Celui qui gagne avec le CND, que Dieu te donne l'argent. Mbemba Kieta, il m'en demande ça. allez-y voir mes vidéos. Si, voilà voilà. Si tu as l'argent avec le Seigneur, que Dieu te donne. Mais, nous associons à tes conneries, nous ne sommes pas dedans. Ce que le. Vous savez, le papa que tu vois, notre tonton Sissoko que tu vois comme ça là. Les tontons Sissoko que tu vois du RPG là. Toi-même, j'ai vu dans tes propos, tu fais beaucoup attention pour le manquer de respect. Tu connais ses enfants. Tu connais ses enfants, tu connais les enfants, tu connais les enfants de tonton Sissoko. Tu connais ses enfants, tu connais quel âge a son premier enfant avant de commencer à le manquer de respect. Voilà des gens, voilà des gens qui ont passé toute leur vie, ça dit, d'abord c'est les premiers jeunes du RPG, cest à ceux dont tu vois comme ça, là, les premiers jeunes du RPG. Avec ton, le, grand, le, le papa, c'est qu'il soit payé. Voilà les jeunes du RPG. C'est eux qui ont commencé très jeune avec les Hadyanantula, Hadyanantula, les jeunes filles du RPG. Aboa diallo du il faut respecter les gens. On le dit, bien sûr, que le journaliste est libre de dire ce qu'il veut. Si cela n'entra pas, à quoi, d'accord. Mais ce que tu as dit là, nous, on peut porter plainte contre toi. Parce que si tu nous traites d'irresponsables. On peut porter. Toi, tu demandes le MACAD, le ministère de l'administration du territoire, qui peut intervenir. Ce ministère-là, nous, notre parti est plus âgé que Mori. Je l'ai dit dans une vidéo. Notre parti-là est plus âgé que Mori. Mori. Si, toi, tu n'as pas vu Mori à Kanka moi, j'étais en terna, Mori, là, était en 10e, 9e année. Mori, qui est l'administration du territoire-là. Lorsque nous, on était en terna, séance expérimentale, le petit était en 9e bas. C'est-à-dire, cest pas si cest c'est pas ceci, c'est 9e, 10e. Le petit que tu vois comme Mori Si toi, tu l'as pas vu là, nous on l'a vu. Médiocre. Si tu as entendu les Joe, ceux qui étaient les Joe de Dioma, les deux qui parlent à Zouzou là. Si c'est un problème de classement, si c'est le premier qui devait être présent là, nous n'allait même pas être parmi les, les, les 20 000 premiers. Ça, c'est une réalité. Pourquoi vous ne partez pas répondre à des questions comme ça Mais il faut nous respecter. Il y a quoi... Et puis, tu refuses que le frère Lincoln dit la vérité. Lincoln a parfaitement raison. L'ORPZ a raison de réclamer le retour de son patron. C'est normal. Quand je vois une sorcière un visage, je ne sais pas. Hein? Non, Yannick, je ne vais même pas perdre mon temps. Sinon, Yannick est là comme ça, là, toi, à Boca, comme tu suis mes vidéos à travers un faux compte. Yannick fait même quartier que lui. Moi, je suis de la victorie. Il est de quartier énergie. L énergie là. Et j'ai passé un bon moment, c'est l'ami de mon papa là-bas qui est décédé, le patron des eaux et forêts là. Murilla, je le connais depuis. Donc lui n'a rien à dire aux gens. Il n'y a pas quelqu'un des jeunes de, jeune de l'énergie qui ne connaît pas son passé. Celui-là qu'on appelle Mourikolé là. Tu comprends Mais il faut respecter les gens. Tu ne peux pas traiter notre parti ou bien, traiter nos responsables d'irresponsables. Toi, tu peux dire à, à, à Fofana là, vous dites que vous ne connaissez pas Fofana. Fofana, j'ai vu son poste ce matin-là. Vous dites que vous ne le connaissez pas, mais il vous a mis en garde. Et je remercie le frère Fofana. Il dit qu'il est capable d'aller porter plainte contre vos manquements de respect. Il a dit de, de se préparer comme des drogués. Ce qui se raconte à le CNRD. Ou bien ce n'est pas Oulada qui l'a dit devant le monde entier. Oulada n'a pas dit qu'avant que, que Kassel ne sorte il peut l'empoisonner que si nous on ne sait pas que casori peut sortir malade et puis dès qu'il sort il meurt, ou bien tu n'as pas entendu. Des propos comme ça sont extrêmement graves. Est-ce que vous avez condamné ces propos-là Vous avez pour condamner ces propos et pourtant c'est un simple, un simple, un simple blogueur qui est venu manquer de respect à notre candidat choisi par le poste Fakonde et le président Pascal. Que vous ne savez pas qu'on peut. on, on, on, on, on, on, on, on appelle ça. On, on, on Quand peut sortir malade, on, peut, on va l'emporter avant. Quand il sort, il va mourir. Il a dit devant le monde entier Est-ce que vous avez condamné ses propos Est-ce que vous avez parlé de ça d'irresponsable Maintenant, nous, nous sommes un parti responsable. J'ai dit Notre agrément là est plus âgé que vous. L'agrément du RPG. Parce que depuis le temps de s'écouturer ce n'est pas au temps de Lassarako. Depuis le temps de tout le paix à son âme, le professeur Fakonde a commencé à se battre pour la démocratie en Guinée. C'est indiscutable. Ou bien vous ne connaissez pas son ancien nom, on dit l'opposant historique. Je peux te donner le nom de club du professeur, c'est les Bamamadou. Les Bamadou qui Bamba Bankboda Bank paix à son âme. Alpha Condé même l'a dit, vous ne connaissez pas la relation. D'où a commencé la relation entre Ba Mamadou et Alpha Condé. Vous ne, ça dit, allez-y, ils vont vous expliquer très bien. Au-delà de tous les deux-là, pourquoi ils étaient trop amis. Et ce qui a anticipé la libération du procès à c'est lorsque Bamadou a dit à l'ancien à côté, comme jusqu'à nous avons tout fait. Nous avons tout fait, nous avons tout fait, tu refuses de le libérer. Maintenant, moi, je vais le résoudre. Nous allons rester à Dieu là-bas. Depuis tant de s'écouturer, je dis, ce n'est pas en ce temps de raconté, depuis le temps de s'écouturer, le professeur Fakonde a commencé à se battre contre le les, les, les différents régime en Guinée. Toi, tu as quoi à nous dire Toi, tu as quoi à nous dire Oh, ben, quand tu regardes ce qu'on là, va ce qu'on le papa ce swapé, va t'expliquer l'histoire du RPG. Si en sait un peu d'amour, il ne connaît rien du RPG. Mourit là, c'est des militants du RPG, il faut le demander. Non, encore bah, dans la famille. le manque de respect toi tu peux dire à nos cadres les propos de nos cadres toi tu peux traiter nos cadres de responsables toi tu peux avoir un fille. vous êtes en train de manger votre argent manger votre argent gagner avec le CNRD mais même si vous êtes un groupe d'ingrats donnez-moi le nom d'une seule radio privée qui est prospère qui est bien implantée aujourd'hui qui n'a pas pris ses racines au temps du post-afac donnez-moi une seule radio privée Donnez-moi le nom d'une radio privée qui, a, qui est renommée aujourd'hui, qui n'a pas commencé avec le ProSaf. Je ne dis pas les anciennes, parce que les anciennes premières radios privées ont disparu. Mais je dis les vrais, vrais, vrais, vrais, vrais, les vraies radios privées aujourd'hui. Grande les vous films là. Vous avez commencé vos émissions, vous avez commencé qui vous a implanté, vous avez commencé tout cela. Le temps de qui Le temps du ProSaf. C'est lui qui nous a demandé de ne pas vous répondre. Il y a tellement de personnes au sein du RPC qui, qui ont voulu ré, régler vos comptes. Surtout les grands gueules. Demandez à Girassi. Il n'y a pas ceux qui ne les en ont pas voulu. Ils ont tout fait. C'était des réunions, des rencontres pour en découdre avec Girassi. Mais lui, le professeur à Si quelqu'un le touche, quelqu'un parle, quelqu'un fait net, Mais vous allez nous sentir, c'est le 15, ça c'est demain. Je pense que que une date, moi je dirais aux forces d'éviter de donner le soir à une date. Je vous ai dit, laissez-nous, vous avez vu, les gens sont en train de nous insulter. Des petits journalistes qui ne sont même pas agrémentés, tu prends les avocats, les avocats en Côte d'Ivoire, ils seront complétés de parler devant les autres médias là-bas. Vous le sais. Quand vous parlez de Yaraï là, Yara, regardez, tu permets à cette petite fille d'insulter le RPG. Mais quand je vous écoute, ça a à le, le frère Sedouba il dit, moi, Maneira, écoutez. Benito écoutez, écoutez écoute jusqu'à la fin. Il m'a dit à vous C'est comme ça le frère m'a dit. Il m'a dit vous retariez. Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de respect. Et puis, nous, tout ma grand Lincoln, c'est que Lincoln a dit, pour, tu as dit qu'il n'est pas raison. Lincoln a parfaitement raison. Nous n'avons pas le droit de réclamer notre chef. Moi, j'ai pensé que vous étiez démocrate. Moi, j'ai pensé qu'au moins, vous étiez démocrate. Pour que quelqu'un soit un ancien président. Qu'est-ce qu'il faut Il faut qu'il signe sa lettre de démission. Et puis, je vous ai. Vous voulez créer un problème, une tension entre Sédal et Gallo et Ponsard Fakonde Moi, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là. Parce que nous ne demandons pas de l'aide. Sédal ne demande pas de l'aide. Nous avons accepté de travailler ensemble. Vous comprenez Le jour où Hélas Sédal se sentira vraiment léger ou bien il ne veut, il voudra plus travailler avec le RPG, il le dira. Il le dira. c'est un grand politicien. C'est lui qui est président simple, c'est lui quand tu le vois, c'est lui qui a occupé tous les postes clés, c'est lui qui connaît la mentalité de tous les Guinéens. C'est un grand responsable, donc ce n'est pas à vous, des petites personnes comme ça, qui doivent enseigner c'est de la politique. Mais quand on vous regarde, quand, quand, quand moi je vous entends, quand je vois Diaraï, il peut dire quoi à celui lui Diaraï peut expliquer quoi à ceux dans les en matière de politique Non, franchement. Franchement. Nous, je le dis, je vous réponds, vous, les petites personnes des films, là, le RPG là n'a pas besoin d'aide. Le RPG était victorieux en 1993. Est-ce que nous avons gagné avec d'autres partis politiques Non. Le RPG a gagné seule l'élection de 1993. De C'était avec l'aide de qui Nous avons commencé à entrer en coalition, c'est tout récemment là. Sinon, nous avons, nous avons évolué en solo. Depuis que nous avons commencé à travailler tout à l'heure. Depuis là, nous avons évolué en solo. Vous pensez que nous avons besoin d'aide Mais à un moment de la vie, je dis à un moment de la vie, les grands politiciens sont amenés à rester ensemble, à se battre ensemble. D'accord, moi-même, je te salue. À rester ensemble, à se battre ensemble. C'est ça la politique. Il y a des coalitions pour les législatives, les coalitions pour les communales, les coalitions pour la présidentielle. C'est comme ça la politique. Ce n'est pas vous. C'est comme ça que je dis, est-ce que vous, vous pouvez donner le coup de politique à dans Asseldalen Diallo Lui, c'est dans quoi il est. Entre El Diallo et Alpha Condé, qui cherche le pouvoir Tellement que vous êtes bêtes. Entre Elage CDD et Alpha Condé, qui cherche le pouvoir Entre les deux-là, qui veut être président Moi, j'ai mes limites là, comme vous êtes intelligent là. Entre les deux, qui cherche le pouvoir non, Hassan Abotou, Abotou, frère Hassan Abotou, entre, entre Elasso Dalindialo et Sozo, Elasso Dalindialo et Alpha Kone, qui cherche le pouvoir Elasso Dalindialo, lui, il connaît dans quoi il est. Elasso Dalindialo, il sait pour avoir le pouvoir là. Il le sait. Alpha Kone déjà a fait le pouvoir. Il a, il a été président. Il est président. Donc, vaut mieux. C'est à cause que j'ai suivi une émission sur la page de Messbari. Il y a un frère qui intervenait intervenu sur la passe de messes En poulard, il mélange avec le français. Il connaît bien la politique européenne. Il a parfaitement raison. Il dit que c'est les mêmes personnes, les personnes qui ont empêché l'union entre Alpha Condé et Sildu, le temps, du, le temps de la, euh, du régime des profs Alpha Condé. C'est les mêmes personnes qui sont autour de... de autour de... Merci Kaba Fatmata. Autour de Doumbouya. De, de, de, de Ils ne veulent pas que Doumbouya... Et, et, et la classe peut s'entendre pour que ces loups avancent. Ça, c'est une réalité. J'ai suivi le débat jusqu'à la fin. C'est une réalité. Je l'ai dit dans beaucoup de mes interventions. Moi, je connais les responsables de l'IFV qui n'ont jamais accepté que ces loups soient amis avec le professeur Ils ont leur propre intérêt. Aujourd'hui, là, ils ont transité. Le monde entier a vu comment ils ont transité. Le jeune a bien dit, en Plein il a parfaitement raison. Ça c'est une réalité. Moi je vous rappelle, entre celui alpha on ne sait pas les deux là, qui veut le pouvoir. Je me limite là entre les deux. Si vous pensez que c'est, un problème de fils C'est-à-dire on va on dit à l'IFDZ, des fils aidez nous. N'ont pas besoin d'aide. L'IFDG n'a pas besoin d'aide. L'IFDG n'a pas besoin d'aide. Mais en politique, là arrivé à un moment-là, si, si vos trajectoires se recoupent, se rencontrent comme ça, là vaut mieux associer les deux trajectoires pour être sur la même ligne au lieu de partir de. Chacun a, chacun a cassé sa trajectoire. Mais, vous, oh, moi je vous comprends. Parce que politiquement aussi, votre patron, Antonio Soare, Curieusement veut être candidat, curieusement veut être candidat. Bon, donc on ne sait pas. Si je vous entends dire non. C'est le droit de comprendre. C'est le s'éloigner. Oui, nous avons dit. Nous, nous avons entendu ça. On a demandé à, à, à certains portiers de s'éloigner, de s'éloigner de, de s'il veut être président. Mais pourquoi jusque-là nous sommes comme ça là? La c'est n'a pas dit Nietzsche sur Alfaconé. Vous avez tout fait pour le faire parler. Lui le sait. Vous savez ici vous avez fabriqué. Un audio là, l'audio pour dire que voilà ce que celle-là avait dit à Alpha Condé au téléphone. Quand nous avons demandé au poste Alpha Condé, il dit c'est archi faux. C'est le où nous avons bien parlé. Nous avons très bien parlé. Les conseils de la cellule nous ont dit qu'ils ont très bien parlé. Maintenant, vous les petits menteurs là, est-ce que l'audio là a fait effet Il y a eu combien de tentatives Combien de tentatives en une semaine pour créer des troubles entre de l'IFD et le RPG Vous n'avez pas pu. Ce que vous ne savez pas, entre les deux parties-là, personne ne demande de l'aide. C'est les deux parties-là qui ont accepté de vivre, de travailler ensemble. Maintenant que cela, ne, que cela soit du goût de quelqu'un ou pas, ça n'intéresse pas les deux parties. Vous comprenez Mais Abakar, FIMFM, il faut respecter. Le RPZ est un parti responsable. Notre parti est un parti responsable. Tu dois respecter notre parti. Il faut arrêter. Sinon, il va arriver à un moment là, nous allons créer des comptes pour t'insulter, pour que tu entends. Merci, Madame Gisbangoula. Parce que franchement, moi, je me dis que manquer de respect à, à, à papa eh, Sissoko, parce que lui, pas, il n'est pas ton camarade. Même à le ce n'est pas ton camarade. Hein. Dire que les propos sont irresponsables, ce n'est pas ton camarade. Tu sais qu'il l'a dit, comme tu ne comprends pas français, comme tu ne, comme tu ne comprends pas français. Lui, il dit que nous ne parlons pas de présidentiel. Nous devons réclamer à la CDAO, à l'Union africaine, eh, aux Nations unies, le retour du Ponce Afaron. Il y a quoi d'irresponsable dans ça Je suis fier de demander Comment vas-tu, Namoba, l'un des plus grands communicants, le patron, Foli Yenfa, depuis Gabon Fofana, lui, il a dit Je pense que tu as vu son poste. Hein? Tout le vous avez vu le poste de Fofana, parce qu'il a écouté votre émission, Ça dit d'être comme des drogués, de se préparer. Il a raison, Quand on, entre nous aujourd'hui, qui se drogue dans ce pays-là Qui est drogué dans ce pays-là Qui aujourd'hui prend la drogue Qui même vend la drogue Qui vend la drogue Qui est drogué dans ce pays-là Quand vous regardez les responsables du RPG, qui se drogue Nous nous connaissons les drogués, qui ne connaît pas les drogués aujourd'hui Qui se drogue, drogue aujourd'hui vous voulez qu'on vous donne le nom des, des personnes qui se droguent, au-delà même qu'ils vendent la drogue. Mais qui se drogue Est-ce que vous, vous pouvez dire le nom des, des personnes qui se droguent Il faut respecter. Moi, j'ai entendu le frère le là, je ne sais pas, le doyen là, c'est un peu là. Il a parfaitement raison. Le RPZ est un grand parti. Il faut au moins prendre le temps d'écouter tes proches, ceux qui travaillent avec toi. Le RPZ est un grand parti. Tu comprends? L'RPC est un grand parti. C'est ce que Lincoln aussi dit. Ça dit, toi, tu dis, oh, j'ai entendu un individu là-bas, que tout le monde est devenu politisé à Guinée, que c'est très grave. Il faut que certains se désintéressent de la politique. Tu as entendu ce que Lincoln dit? Même dans mon petit quartier là, ici là, au, euh, au, au, au, euh, au nord-est, je dis bien, au nord-est de Philadelphie, le petit quartier là. Quand il y a élection, même le petit, le juge ici, là, qui règle les litiges, là, pour ne pas arriver au sommet, là, il est élu. Toutes est élection. Quand vous dites que tout le monde est politicien, il arrive des moments où on rentre dans le quartier, on, même dans ton téléphone, on t'envoie un message. Tu appartiens à quel parti Socialiste ou démocrate euh, républicain ou démocrate Même quand tu veux aller pour le citizen, la question, tu peux éviter la question, mais ça est là-bas. Il y a des fiches que tu remplis, ça est là-bas. Tu es républicain ou bien. D'abord, avec Green on dit tu es républicain ou ben démocrate. Tu peux éviter la question. Tu peux éviter, mais on te demande. Vous dites que tout est politique. D'autres doivent rester simple. Tout est politique. Tout est politique. Dans quel pays du monde où tout, tout n'est pas politique Dans quel pays du monde Que tout le monde est devenu politicien, il faut qu'un groupe se désintéresse de la politique. Vous vous entendez Est-ce que vous vous entendez Bande de brigands. Si. Imaginez, moi, je Moi. S'il y a quelqu'un qui a défendu Antonio Soiré là, lorsque l'affaire de Fédération Guinéenne, il y a Benito. J'ai du respect pour mon papa, c'est un père à moi. Même actuellement, nous ne l'attaquons pas. C'est quand la politique va arriver. S'il veut être candidat, là, il n'a qu'à être candidat. Mais quand cela va arriver là, vous allez voir, vous allez sentir, même il y a des communicants de l'IFDS qui vont tirer sur vous, ne vous en faites pas. Si actuellement là, vous pensez que les gens vous font des cadeaux, vous n'avez rien compris. Attendez que la politique commence, les élections commencent. Vous allez voir les communicants de l'IOPD. Ils ne vont pas vous rater. Ils ne vont même pas vous rater. Ils ne vont même pas vous rater. Si Antonio soit réveillé candidat, vous voulez maintenant, le RPC présentera un candidat. Et le seul que nous avons là dans notre main, c'est Kassoui. Regardez-moi des guillotes comme ça, des, des délinquants, des journalistes comme ça, flanqués en train de manquer de respect. Mais je prie le tout-puissant Allah que vous continuez à faire un débat sur le Fofana. Lui, il a dit Je serai capable de porter plainte contre vous. Il a dit Tous les journalistes et films, je vais porter plainte contre vous. Diffamation est, est mal. Parce que vous avez mal interprété ses propos. Parce qu'il n'a en aucun cas dit aux gens de se droguer. Il n'a pas dit ça. Il dit de se préparer, oui, nous allons nous préparer, ou bien on n'a pas le droit de réclamer. Pourquoi tu, tu, tu n'as pas écouté Lincoln Nous avons le droit de réclamer le retour du poste Alpha Condé. Ou bien on n'a pas le droit. Et puis vous dites non, que c'est le droit comprendre par là-là qu'ils ne sont pas dans la même logique. C'est-à-dire le RPG, pour, pour le retour à l'autre conscience, pour le RPG, c'est pour le retour d'Alpha Condé. Pour celle-là maintenant, c'est le droit être présent. Entre celle-là Alpha, c'est celle-là qui doit être présentes. Si nous devons, C'est celle-là qui doit demander de le soutenir pour qu'il soit président. Oui, parce que celui qui peut être candidat. Enfin, il ne pourra plus être candidat, mais celui peut être candidat et on peut le soutenir. Donc, c'est lui qui peut me demander de le soutenir. Bête que vous soyez. Regardez-moi des animaux comme ça, là. C'est lui. Mais heureusement, lui, il ne va pas vous écouter. Heureusement, vous n'avez pas la même vision. Lui, les... quand je vous vois, vous, les petites personnes, je ne sais pas ce que ça, vous pouvez donner les cours de politique et vous donner à, à celle-là. N'importe quoi. Et je voudrais terminer par toi. Voilà aujourd'hui, Dr Kassouri est malade, Ali Kriev. Docteur Kassouri est malade. Il est gravement malade. Oui, il est malade. Et ce qui est intéressant, comme vous aimez la loi, les règles, le respect, il y a un document qui a été. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a appelé la, la coupe, mon appel. Non, excusez-moi. Il y a un document. Heureusement, ce n'est pas de la fanfaronade vous aimez dire que vous n'avez vous n'avez pas reçu du document. Moi, je sais pourquoi l'ensemble de nos avocats-là ont pris Maître Yomba. Parce que voilà quelqu'un qui a une équipe autour de lui. Moi, j'ai aimé le fait qu'on a associé Maître Yomba dans notre équipe. Je suis très content. Parce que voilà un monsieur qui a, des, qui a un secrétaire, qui a un coursier, qui a un, analy, un analyste, qui a un rapporteur il a au moins 5 personnes autour de lui mettre Yomba, donc aucun document ne peut venir, ou bien il ne peut être au courant d'aucun document, le garder sans, sans analyser le document. Donc, les médecins de docteur Kassoury, ah oui, Djabino, ah, c'est quelqu'un qui a appelé, j'ai dit, excusez, non, une minute, juste une minute, ne vous en faites pas, voilà. Est-ce que vous comprenez Donc, tu as reçu le document. Les médecins t'ont remis le document parce que jusque là, tout va bien avec Dr. Casse. Tout allait très bien. Mais ça fait de... il peut pas se tenir sur les deux pieds. Vous savez, depuis qu'il était à la maison centrale, il se plaignait de, ses... de son genou gauche. Au fil des examens, ça va. Et voilà, aujourd'hui, c'est établi partout. Aujourd'hui, les médecins ont fait un document. Ils t'ont donné... Ils t'ont remis que Docteur Kasseri doit être évacué. Nous, nous savons qu'il ne sera pas évacué. Parce que voilà Fode, Fode Oussou. n'a pas été évacué. Docteur Fode dont le document est venu de l'étranger, il il, le monsieur est parti gentiment vous remettre le document. Voilà, je dois me présenter à un examen. Vous pas accepté. Mamadou Sila, qui vous supporte, est parti déposer le document. et dit qu'il s'en va se traiter. Tout le monde entier a vu Mamadou Sila en train de couper gâteau d'anniversaire, fêter toute sa vie avec sa famille. Et Oussou est là, malade. Il est à Conakry, il est malade. Son œil là. Il risque de perdre son œil. Docteur Kassou le voilà, Nous, on savait qu'on n'allait pas le laisser partir, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose que vous voulez là, nous, on le sait. On le sait, bon, c'est comment vas-tu Nous, on le sait. Ce que vous, vous voulez, Kassori dit qu'il ne sera plus candidat, mais au-delà qu'il ne soit plus candidat, mais qu'il ne soit pas candidat du RPZ arc -ciel. Parce que Kassori est égal au retour du RPG au pouvoir, et si le RPG revient là, il va se venger. Voilà, c'est toute la phrase. Il faut trouver les voies et moins pour ne pas que ce top soit candidat. Parce qu'à un moment-là, les gens ont parlé de son remplacement. Dès que ça commence commencé, on a tapé. Les gens ont oublié ça. Nous avons même mis en garde les responsables du RPG qui vont s'aligner sur ça. Parce que nous n'allons pas les rater. Oui, mais si tu l'acceptes là, n'oublie pas que ton nom sera affiché. Il y a beaucoup qui n'aiment pas qu'on affiche leur nom. Donc là, là, tu as reçu le document. Dr. Kassori est souffrant, il est malade. Non seulement d'abord, tu n'as pas transmis le document à la, à, à la Cour suprême. Ali Kriev, tu n'as pas transmis, tu n'as pas remis aussi à Charouette. Le document a été avec toi. Mais Maître Yomba a le document. Il a fallu que Maître Yomba prenne le document, l'envoyer, montrer. Et quand les, la Cour suprême a fait le document, il dit qu'ils n'ont pas reçu le document. Et pourtant, tu étais chargé de transmettre le document. C'est ce que la loi dit. Mais tu ne l'as pas fait. Mon merci beaucoup mon frère ami. Tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait, hein? tu n'as pas transmis le document. Mais Maître Yomba, lui, il a transmis le document. Il dit Regardez, il est malade. C'est à cause de ça il a dit qu'il te tiendra responsable de tout ce qui va arriver à Koska. Et de mesurer les conséquences. Parce que quand on vous parle de ces conséquences, on dit non, ce cas-là a été mis en plus aussi, personne ne s'est levé. Les sous-sous ne sont pas levés, rien, rien, rien. Vous n'avez rien compris. C'est-à-dire, vous sous-estimez le mécontentement général de la population. Aujourd'hui, là, si vous quantifiez le nombre de Guinéens aujourd'hui qu'il en a, c'est-à-dire, les Guinéens, maintenant, ne veulent même plus sentir, ne veulent même plus entendre parler le mot. Ce n'est pas un problème d'Oumouya, mais le mot CNRD, les gens ne veulent même plus entendre parler. Je dis, n'importe quel militaire, n'importe quel, n'importe quel, c'est-à-dire, quelle que soit la personne, même si c'est un chien, si lui prend ce type-là aujourd'hui, là, aujourd le monde entier va s'aligner derrière lui. Oui. Parce que franchement, ce qui ne se pas dans ce pays aujourd'hui-là, c'est un règlement de compte. C'est la vente de la drogue. Rien. Vous avez voulu prendre les projets du poste en fait à en faire la publicité. Nous sommes venus de coup. Nous avons mis ça nu. Nous avons expliqué aux gens que tous les projets qui va documenter, ce sont des projets du de poste Des projets qui avaient déjà son financement. Tous les projets avaient leur financement. Tout était calé c'est-à-dire d'exécuter la dame Diaby qui est là-bas elle le sait très bien. Elle le sait, Diaby qui est là-bas là, qui était la dernière ministre des Travaux de la Fraconde, qui est aujourd'hui au grand projet, connaît très bien, celle qui gère aujourd'hui ses projets. Donc Ali Kriev. Ali Kriyev. Charouette, moi je ne peux pas accuser Charouette, parce qu'il dit qu'il n'a pas reçu le document, et c'est toi qui devais remettre le document, et je te le dis. Nous le répétons haut et fort. Voilà la Cour suprême a rejeté encore la décision concernant le tekasol pour deux semaines. Je dis bien, pour deux semaines. Parce que, que le, je ne sais pas si c'est la maman de qui qui est décédée, va, à cause de la mort d'une mère de quelqu'un, le monsieur va faire le ramadan en prison. Jusqu'à, je ne suis pas en train de parler de mon, mon oncle Damaro, hein, de Oye Gilavogui, parce qu'aujourd'hui, là, quand vous regardez c ces bonnes personnes-là qui sont en prison, les voyous sont en train de se promener partout, hein. Mais Ali Kriev, docteur Kassouri, est gravement malade. Et quand, quand Maître Yomba t'a appelé, je le dis, c'est comme ça que ça s'est passé. Je peux te montrer. Maître Yomba t'a appelé. Il dit, je viens de la course, on me dit que tu n'as pas transmis le document. Qu'est-ce que tu as dit à Maître Yomba Que dans deux ou trois heures, tu, tu seras à lui. Jusque-là, nous sommes comme ça là. Personne ne m'a appelé pour dire que tu as rappelé Maître Yomba. Tu ne l'as pas rappelé. Tu ne l'as pas rappelé. Et pourtant, tu l'as promis de le, de le rappeler dans deux ou trois heures. Tu ne l'as pas fait. Ce que tu évites là, tu n'aimes pas les reproches. Tu n'aimes pas qu'on pioche dans ton mauvais fonctionnement. Jusque-là, nous sommes comme ça là. Ils t'ont demandé les documents d'accusation que tu as toi tu as trouvé de documents d'accusation qui devait envoyer Kassori dans un procès. Les avocats n'ont pas reçu de documents jusque là nous sommes comme ça. Ils n'ont pas les documents. Le procès doit s'ouvrir demain. Il n'y a pas de documents. Ils ne savent même pas de quoi tu reproches à Kassori. parce que toutes les anciennes accusations là ont été balayées. Toi-même tu dis que ce n'est plus valable. Tu, tu trouves de accusations et puis tu dis que ce n'est plus valable. On laisse ça. ça le, mais ce que toi, tu as trouvé là, jusque là, là et ils n'ont pas les documents. Et pourtant, la défense doit avoir les documents. C'est pour venir, dire après, payer les médias pour dire qu'Assori a fui la justice. Et puis, comme il a fui, il ne pas présenté vous le condamner à 5 à 6 ans. Okay? Il ne sera pas éligible. Et nous le disons, hein, pour terminer la vidéo, c'est-à-dire, si vous condamnez les vous irez aux élections ça, nous. Et nous allons vous montrer comment on fait les élections en ce pays-là. Donc, portez-vous bien. Merci à tout le monde. Et encore une fois, à Bakar Fim et nous te mettons en carte Et Baki, Il a un polia là, parce que tu es très mal éduqué. Tu es très mal éduqué, parce que manquer de respect à notre papa Sissoko, papa Sissoko, <rire> c'est pas une petite personne. Papa si ce secoue, c'est les, les compagnons du post-savacolé. Regardez-le, regardez les regards, ton, son visage, c'est un ancien, regarde. C'est des gens qui ont passé plus de 35 ans, 40 ans de combat dans le RPG. ça appelle ça de la loyauté, de l'amour pour un parti. Passer plus de 40 ans dans un parti politique. Regardez la classe politique, les gens jonglent, jonglent, regardez les baouris. Les le Baouré a son quatrième parti politique comme ça. Quatrième parti politique baouris. même, je ne sais pas. Mais lui, les gens là, les si et autres là, ils sont, depuis plus de 40 ans, ils sont dans le même parti là. Ils connaissent le parti de ils connaissent. Donc tu ne peux pas te flanquer devant, dans ton fauteuil là-bas là. Manquer de respect. Je ne parlerai pas de Djaraï, cette sorcière là nous. Elle n'est elle pas importante. Nous demanderons plutôt à elle d'aller se soigner. Partagez la vidéo, partagez s'il vous plaît, partagez. Nous demanderons à Diaray d'aller se soigner un peu. De demander aux gens comme d'un coup, les messes là, les vrais perruques là. Il y a les perruques là-bas, là, des perruques. Mais malheureusement, on connaît son salaire. Voilà des gens qui ne touchent même pas un million, qui crachent sur nous. Oui, si ce n'est pas Facebook, Meta qui paye, Abaka, le code d'Abaka je ne sais pas comment vous gagnez. Les bonus que vous gagnez là. Je ne sais pas combien vous gagnez. Sinon. là, il y a des grandes dames là-bas. Là, au moins. Même si tu n'arrives pas à payer les perruques là. Mais il y a des tresses africaines là. Des tresses africaines. Voilà. Des tresses africaines. Des tresses très simples comme ça. Où on met les boucles là. Ça rend très joli. Mais toi, même si on t'arrange. On met mes cartes là. Tu ne peux pas être belle. Regarde. Regarde-toi. Regarde-toi ce que tu cherches là, il faut gagner ça. Mais venir nous dire, t'as dit, tu parles à même si Alphacode avait fait 10 enfants, même son dernier enfant serait plus âgé que toi. Donc le manque de respect est venu de lui-même, de Abak de, de lui qui vous permet de manquer de respect. C'est ce que je te dis, pour que toi tu te trouves un mari d'arrêt, pour que tu te trouves un mari et tant et ramener ramener sur ton vrai garçon c'est-à-dire le garçon de rêve de tout le monde et monsieur notamment Geneviève na Konak ne m'aura jamais sorti de dedé Geneviève na Konak les filles quoi quoi quoi tu es tout fan propre ne m'aura jamais sorti c'est pas toi on dirait on dirait les, je sais pas voilà comment j'appelle ça dire le dire il y a il y a un proverbe konianki j'ai oublié d'accord prochainement ton visage là il y a tellement de belles femmes à Conakry. La Guinée même est reconnue mondialement. Oh, merci, Bassi. Oh, voilà mon frère. J'aime trop le mec là. J'aime trop Yannick. Merci Yannick. Ton visage, on dirait Bassi. C'est comme ça qu'on dit, merci, Bassi. Voilà. Ça dit, c'est. Moi j'étais. Oh. Regarde les belles femmes. C'est trop l'homme. Il y a trop de belles femmes à Conakry. Trop jolies. Partout dans le monde, des Africains qui sont aux États-Unis partout. Quand tu demandes où on trouve les belles filles en Afrique, ils vont en, en Afrique occidentale. Ils vont te dire c'est en Guinée, au Mali, la Guinée et Mali. Mais là, tu dis dans toute l'Afrique, ils vont par la Guinée, le Mali, le Rwanda, l'Ouganda et autres à cause des de, de, de, de, de, de certains ethnies là. Voilà.